Yo Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la recette. Aujourd'hui, un tuto un peu particulier. Je vais t'apprendre à refaire un hit de l'été. Et oui, au moment où tu vas voir cette vidéo, on est officiellement en été. Certains DJ ont repris, comme moi, des petites soirées mix par-ci, par-là. Donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un banger spécial pour l'été. Et ça, on va apprendre à refaire le banger de MHD. Il a fait un retour fracassant à Frottrap partie 11. Un son afro-beat, afro-trap, d'accord Et je vais te montrer comment on peut faire ce genre de son. Je vais faire un remake sur Ableton et sur FL Studio que tu pourras télécharger sur le site larocette.com ou si tu es abonné, tu pourras le télécharger directement soit via le Patreon, soit via ton abonnement sur le site de La Recette. Ouais. Tu le sais, je ne vais pas à le dire sur toutes les vidéos, toutes les semaines, on met à jour, on met un remake, on met un pack de simples, on met une astuce pour faire de la prod. Voilà, tu t'abonnes, tu te désabonnes quand tu veux. Il n'y a aucune obligation d'abonnement. Voilà, C'est un abonnement mensuel, que tu le prennes sur le Patreon ou sur la recette. Une fois que tu es abonné, tu as accès à tout. Tu peux télécharger tout ce que tu veux, regarder tous les tutos que tu veux en hein, illimité. Voilà, donc aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire un banger Afrobeat, AfroTraff, version MHD, on va tenter de faire le remake de Afro Trap Partie 11, let's go. Donc pour ça, première chose que l'on va faire mes amis, on va commencer par plaquer une petite mélodie à base de petits plugs, des sortes de bells un petit peu, pour créer cette fameuse ambiance, du coup, la mélodie ça va donner ça. Voilà, tu l'as vu, il n'y a pas grand-chose de ouf à faire, c'est juste des tout petits accords. Ensuite, euh, on va laillerer ça avec une deuxième euh, marimba bells quasiment similaire, à peine un peu plus aiguë. Ok, maintenant pour faire ça sur le break du coup, parce qu'on va faire, je vais te montrer comment on fait le break, je vais te montrer comment on fait le drop, sur la partie des breaks, on va rajouter une sorte de bass pad, un petit peu comme des wrist qui va donner l'ambiance, qui va aplatir tout ça et donner cet effet un peu, tu sais, un peu sombre, etc. Donc la basse qui va venir jouer sur les mêmes accords que tes TBS va sonner comme ceci, Ensuite, on va venir layerer tout ça avec une petite voix pour donner cet effet un petit peu psychédélique. Donc là, on a mis la mélodie, on a plaqué une basse pour faire monter la pression. Et maintenant, on va mettre une petite voix qui va faire des, des sortes de petits sons un petit peu psychédéliques. Donc ça se fait beaucoup. Il y en a comme on, on l'a fait beaucoup. Voilà, C'est des sortes de vocal lead, un peu comme la DJ Snake, pareil. Donc là, le premier, il va sonner comme ceci. deuxième, ça va être la même chose, les mêmes notes mais euh, un peu plus trap, d'accord, parce que forcément MHD, afro trap, il y a des sonorités trap dedans, donc le deuxième même note, ça sonne pareil. Ensuite, forcément, sur le break, on va rajouter des claps très afro, vraiment le typique rythmique afro, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, avec des claps Basique de chez Basique. Voilà, je te l'ai dit, il ressemble fortement à ceux de Shakira aussi, Gerd Jackson, etc. C'est vraiment la rythmique afro classique de chez classique, cla classique de chez classique. Pour l'instant, en plus sur tout ce que je te fais écouter, il y a zéro traitement. Maintenant, je vais te faire écouter le break ensemble, et après, on va passer à la partie drop. maintenant passer au drop donc pour le drop on va commencer mais par faire la rythmique puisqu’on avait déjà posé les mélodies, il y a juste un truc qui va se rajouter c'est les trompettes donc je te montrerai comment ils ont fait les trompettes, les notes des trompettes bien évidemment. Mais d'abord on va commencer par le kick avec un kick très pareil très rythmique afro donc c'est à dire qu'il va faire tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tu vois exactement pareil. Vraiment, une rythmique mi-afro, mi-latino, classique, pareil. Donc, je te montre comment ça va sonner. Enfin, rien de ouf. Avec ça, on va venir layerer le kick avec une basse. Donc, afro-trap, trap, 808, évidemment. Donc, la note de la 808, elle est comme ceci. Voilà, tout simplement, zéro traitement. Alors, bien sûr, si je dois terminer le son, je vais la saturer un petit peu pour faire ressortir les fréquences un peu plus hautes de la basse et laisser mes seins bien plaquer tout ça. Maintenant, on va rajouter les drums et je vais commencer par une petite paire qui va nous faire une rythmique... Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Donc, on va jouer aussi un petit peu sur la tonalité de cette paire, c'est une paire classique, voilà, vraiment très percussive avec une petite... à la fin, je te la fais écouter de suite avec la rythmique. Ok, voilà, avec des petites variations de tonalité. Ensuite, on met le fameux snare afro, tout simplement. Classique. J'ai même pas mis de vélocité, Jérémy. Donc forcément, si je termine le son, je rajouterai un petit peu de la vélocité pour donner une petite variation dans les snares, pour pas que ça fasse très robot. Tu vois, on va venir un petit peu les décaler, on va rajouter des vélocités pour en mettre... Plus ou moins fort pour faire le tic, tic, tic, tic tac tac tic tac tic, tic tac tic tic tac, tic tic tac Vraiment un truc basique. Ensuite, avec ça, ben, je vais aller chercher dans mon pack mon bâton afro, une rythmique afrobeat, un petit peu à la Burna Boy. D'accord Vraiment un truc classique, très afrobeat. C'est la tendance. Donc là, lui, il a mélangé sonorité afrobeat sonorité afro trap et du coup dans l'afro trap il a mélangé des sonorités afro et des son trap bah ben là il reprend un petit peu tout ce qu'il fait et mélange avec le son actu du coup ça va sonner comme ceci donc là la loupe elle vient du pack de simple mon bâton afro Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais te faire écouter la rythmique, le kick et les basses ensemble. Ok, ensuite on va venir du coup remettre notre petite mélodie, nos petits plugs. Et ce que MHD a fait, ou du moins ses beatmakers, ils sont venus rajouter des brasses très classiques dans les sons afro, mon bâton Voilà, donc la première trompette, c'est une trompette un petit peu sax, salasse, trop tu vois, un truc un peu nonchalant, euh, voilà, qui, sonne, qui, sonne, qui sonne pas réel non plus, tu vois. Ça sonne trompette sax, mais ça sonne pareil ça sonne un petit peu électro. Du coup, lui, il sonne comme ça. Voilà. Et ensuite, ils sont venus d'ailleurs et ça avec ce que moi j'appelle des orchestral brass. Donc du coup, ils sont venus euh, faire augmenter un petit peu encore la, la pression avec des... Comme si c'était vraiment un orchestre qui appuie derrière. Boom, boom, tu vois. Vraiment un truc pour appuyer derrière. Donc, les brasses d'orchestre, elles sont comme ça. Maintenant, si on rajoute les trompettes, les plugs, les drums ensemble, ça va donner ça. Voilà comment refaire un banger afro-trap, afro-beat pour cet été. Voilà, je t'ai donné la technique et je t'ai montré un petit peu comment les beatmakers, je pense, ont réalisé ce track-là. Voilà, tu l'as vu, il y a. Tout en fichier MIDI, donc les samples sont nets, les presets ils sont. Enfin, le seul truc, c'est qu'il faudra peut-être le plugin Purity, donc que ce soit sur PC ou sur Mac, il existe, tu peux le choper. Euh, il se craque. Bon, j'ai rien dit. Euh, du coup, voilà, tu auras accès à tout, tous les samples, les notes MIDI, les presets. Je t'ai refait l'instrumental complète de A à Z et en plus, tu peux l'avoir sur Ableton 9. Ableton 10, Ableton 11, tu peux l'avoir sur Eiffel Studio. Autant dire qu'on n'a pas dormi. Donc si tu veux le choper, soit tu t'abonnes à la recette et tous les mois et toutes les semaines, tu recevras des remakes, tu recevras des presets, tu recevras des packs de samples gratuits. Soit tu vas checker le lien dans la description, tu peux l'acheter en one shot, avoir accès à ce remake. Bien sûr, c'est juste pour t'aider à comprendre et à refaire des musiques dans ce style-là, mais ne va pas pomper, sinon tu vas avoir des problèmes de droit d'auteur forcément. J'espère que ça vous a plu, que ça a été instructif pour vous. Je vais vous laisser en laissant défiler complètement le remake. Voilà, comme ça vous pourrez l'écouter de A à Z en espérant que mon Mac ne fasse pas des... parce qu'en ce moment il est en train un petit peu de morfler avec toutes les prods qu'on prépare pour cet été. Voilà, je vous dis à très vite, les gras. C'était Greg Lacera pour la recette. ciao!